Salut, c'est Haïti j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hein Alors, on n'est plus qu'à 7 jours euh, des élections au premier tour. Bon, moi, personnellement, je sais déjà pour qui je vais voter. Et vous le savez aussi, pour euh, Zemmour. Donc, euh, je reste confiant. Je sais qu'il va passer dès le premier tour. Parce que les, les sondages sont truqués, et on, et on le sait tous. C'est pour ça que je vais faire une petite vidéo, pour faire une petite mise au point. Euh, pour vous expliquer mon point de vue avant le, donc le, les élections, et je vais étayer ce, ce point de vue avec deux trucs d'actualité que, que, que j'ai vus euh, dernièrement, ça ne même pas deux, je crois deux, un, un ou deux jours, hein. et vraiment, voilà, on voit vraiment que c'est de la connerie. Donc, les élections, faut savoir une chose, c'est que, les élections, les sondages, il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas, hein. même moi, hein, au début j'ai cru que les sondages étaient faits sur euh, plusieurs millions d'habitants, non, en vérité, les sondages sont faits sur 2000 personnes, vous allez me dire arrêtez conneries, sur 2000 personnes. <rire> ils vont dans la rue et ils sont de 2000 personnes, en tout et pour tout. Et ces 2000 personnes doivent correspondre à la vie de plusieurs millions d'habitants de l'État français. Pour vous dire le foutage de gueule. Et, et de deux, il faut savoir une chose, c'est que Macron, le bien nommé, à, à, en plus d'avoir mis les journalistes dans sa poche, parce qu'il les a mis dans sa poche, hein. qu'à voir. Euh, comme ils se battent pour lui, ils ont dû recevoir des gros pots de vin euh, qu'ils ont dû placer sur des comptes à l'étranger pour pas que ça se voie, mais ils ont dû bien, bien, bien, il a dû bien les arroser, tous les journalistes, excepté ceux de CNews, parce qu'ils sont pour... Euh, qui sont avec Bolloré, ils sont pour Zemmour, mais les autres, ils ont bien dû être arrosés, vu comme ils se battent comme des fous pour, pour Macron et à raconter n'importe quoi sur, son, sur, sur lui en disant qu'à les écouter, que c'est le meilleur du monde. Quoi. Parce que, euh, donc voilà, Macron, en plus des journalistes, il euh, faut savoir que celui qui s'occupe donc de, des sondages, du grand groupe des sondages, il euh, y a un grand groupe, il hein, y a un grand organisme voilà, de sondages en France. C'est l'IFOP, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, c'est un de la famille de, de Brigitte, qui est la femme d'Emmanuel de Macron, Macron. Le président, donc, de ce groupe de, de, de. cet organisme de sondage, auquel, à chaque fois, les journalistes font référence, les candidats, etc. Le président de ce truc de sondage, c'est un de la famille de Brigitte. Je crois que c'est son neveu ou son, son fils. Bref, on s'en fout. Il y fait partie. Donc, attendez. Comment voulez-vous que Macron soit bas dans les sondages si déjà le président même de ce groupe de sondages c'est un de la famille de, de, de, de, de, de Brigitte, non forcément de Macron Comment voulez-vous qu'ils disent le contraire Comment voulez-vous qu'il le plombe Je l'ai appris dernièrement moi-même en faisant des recherches sur Internet, c'est à, à, à mourir de rire. Donc les sondages, faut savoir qu'ils ont été faits sur 2000 personnes, il y a d'autres sondages d'ailleurs, si vous tapez France, euh, sondage présidentiel, je crois, sur Internet, il y a d'autres sondages qui sont faits également sur 2000 personnes. Ils, vont, ils ont voulu vous montrer que c'est de la connerie. Il est, même actuellement, il est, il est sur 4000 personnes, mais ça augmente tous les jours. Que Zemmour a 40%. Le second, c'est Mélenchon, je crois qu'il a 33%. Et après, ça dégringole complètement et ça va. Euh, je crois que Macron, il a dans les 10 ou 11% en tout et pour tout. voilà. Donc, c'est des conneries. Il ne faut pas écouter les conneries des, des journalistes. Ils disent, oui, les sondages, ils disent ça. Je peux vous dire moi une chose. Écoutez-moi bien. Déjà, les sondages, je vous ai montré que c'est bidon. C'est sur 2000 personnes. Ça ne représente pas 60 millions d'habitants. 2000 personnes, c'est quoi C'est 2000 clampins qui sont pris au hasard comme ça. En plus, le directeur donc, de cet organisme de sondage, c'est un de la famille de Brigitte. Donc, à mourir de rire. À mourir de rire. Comment voulez-vous qu'ils disent le contraire donc, c'est corrompu déjà à mort. Et de trois, la dernière chose, c'est que si le Zemmour, il était si bas dans les sondages, comme ils veulent bien le dire, et que Macron était si haut, il ne s'emmerderait pas à attaquer Zemmour. Regardez des gens comme Jean Lassalle, des gens comme Mélenchon, ou, ou euh, Pécresse et compagnie. Il ne les attaque pas. Il ne leur dit rien. Au contraire, il passe tranquillos. Même Marine Le Pen, qui jusqu'à présent, c'était toujours la bête noire, c'était carrément l'incarnation du mal, il ne pas. Ils sont là, presque, ils lui parlent avec gentillesse. Pourquoi Parce qu'elle est bas dans les sondages. Le seul qui est haut dans les sondages et qui va gagner les élections, c'est Zemmour. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et les journalistes, vous n'avez qu'à voir la dernière fois quand il y a eu Jean Lassalle et Dupont-Aignan qui leur a carrément dit, ces gens-là, deux, ces deux-là, gens c'est deux des bons, qu'il leur a carrément dit, dans chaque débat respectif, ils ont été invités sur BFM TV et sur RMC, qui leur ont sorti, vous êtes des corrompus vous, vous, vous avez été acheté par le gouvernement, vous êtes les VRP du gouvernement, ils il leur ont dit en direct hein, dans la gueule, à l'autre à Malherbe, je pense qu'on s'appelle, Apolline de Malherbe, l'autre conne là, et, euh, et à d'autres, oh, il leur a sorti en pleine gueule, euh, poignant je grand respect pour lui, et Jean Lassalle pareil, hein. il leur a sorti en pleine gueule, comme ça, que, que c'était des corrompus, que on vous voyait à leur gueule, ça leur plaisait pas, c'était... Il, on sentait qu'ils étaient énervés, oui, parce que c'est des corrompus, c'est des gros corrompus, parce que Macron, il, il, il avait dit, j'étais plus il y a un an ou deux, je crois, qu'il leur avait balancé des grosses primes pour qu'ils puissent, euh, tout ce qui est l'audiovision et, et la radio et tout ça, il, a, il avait balancé des grosses primes aux journalistes, ben voilà, donc maintenant ils se battent corps et âme pour lui, hein. ça c'est sûr, c'est des gros gros corrompus mais parce qu'ils savent très bien que Macron, il est bas dans les sondages. Déjà, il y a, il y a cinq ans, il était bas dans les sondages, il n'avait même pas 20%, il avait, ou 23% en tout cas. C il n'y a personne qui voulait voter pour lui, personne ne l'aimait, personne ne le voulait. Et euh, il est passé parce qu'ils ont, ont réussi à faire un gros trafic avec Fillon, en faisant croire qu'il avait trafiqué l'argent, tout ça, en gros, ce que fait Macron là avec McKinsey... Euh, euh, comme s'appelle l'affaire Rothschild, également Alstom, où il a vendu carrément la, la, la société aux Américains. On a perdu énormément de brevets, de choses très intéressantes qu'on avait produites et créées nous-mêmes. Et il a touché des énormes pots de vin, qu'il a cachés même dans des, dans des, sociétés, dans des, dans des comptes offshore à l'étranger. Donc, pour vous dire que... Euh, en gros, ce type, il ne devait pas passer, il y a cinq ans. Il est passé parce qu'il y a eu Marine Le Pen, donc les gens, ils ont dit à défaut de voter pour Marine Le Pen, parce qu'ils ont toujours cette connerie d'avoir peur de ça, on va voter pour lui. Mais il ne devait, il ne devait pas passer à la base. Et là, c'est encore pire. Les gens, déjà là, ils ne peuvent plus du tout le sentir. Il ne passera pas. Et ils le savent, les journalistes. Ils le savent. Et le gouvernement le sait. Mais ils tentent le tout pour le tout. Alors, ils, ils, emploient, ils ont employé plusieurs stratagèmes. Premier truc, c'était de salir Zemmour en disant que... Euh, c'était un fou un machin extrême droite ça n'a pas marché ils ont essayé de le bloquer sur les parrainages ça n'a pas marché maintenant ils essaient de jouer sur les sondages en faisant de la désinformation voilà ils essaient de faire de la désinformation en faisant croire qu'il est haut qu mais Macron il est haut dans les sondages qu'on peut dire n'y allez même pas voter parce que ça sert à rien vous embêtez pour rien ils essaient de vous dissuader de vous décourager d'aller voter pour que, vous, voilà, pour que vous ne donnez pas votre voix en disant Mais t'as pas besoin d'y aller, mon petit père, regarde, il est tellement haut, Macron Il est tellement haut que vous n'avez aucune chance. Mais c'est des conneries, parce qu'il n'est pas haut du tout. Et écoutez-moi bien, je vous l'annonce là aujourd'hui. On est le. on est le, on est le, on est le coach de la vidéo. Il Très exactement, on est le 2 avril à 10h. Écoutez bien aujourd'hui. Vous allez me dire, peut-être, t'avais raison. Il passe même pas le premier tour, Macron. On va arriver aux élections, il n'est même pas au second tour. Au premier tour, il va se faire laminer la gueule. Et moi, j'annonce déjà un pronostic, ça va être Eric Zemmour. Écoutez bien, tu avais raison, hein. Éric Zemmour contre Mélenchon. Après, au second tour, qui c'est qui passera Ça, je ne sais pas après, parce que Mélenchon aussi, il est assez haut. Mais euh, il est juste derrière Zemmour. Il est. Donc, euh, moi, j'espère que ça va être Zemmour. Parce que Mélenchon, c'est l'extrême-gauche ça avec vraiment les antifas et tout ça. Ça va être la merde absolue hein, en France. Mais pour vous dire, Macron, il va se prendre une branlée, mais terrible. Dès le premier tour, il ne passe pas. Et là, les journalistes et tout, ils vont être blêmes. On ne va même plus les entendre. Ils vont être complètement effacés. Ils vont rester cons. Et là, ils vont avoir peur pour leur place. Parce que je peux vous dire, moi, que quand Zemmour, il va passer les journalistes, tous ces corrompus, tout ça, là, il va, là, il va rendre la monnaie, là, là, là. d'ailleurs, il, il aura déjà sorti, Zemmour, hein. bon. il a dit, si, quand, je venais à, quand je vais venir à passer, je peux vous dire, moi, que je vais faire le ménage, tous ces corrompus, tous ces journalistes à deux balles, et tout ça, il va les faire dégager tout de suite, parce qu'il a le pouvoir, hein, le président, hein, de faire dégager des journalistes, et tout ne croyez pas, hein. regardez, il avait bien fait Sarkozy avec BPDA, Patrick Povdarvor, il avait fait dégager TF1, hein. s'ils veulent, il peut les faire dégager, hein. Il peut mettre des gros, des gros coups de pression au président de chaîne et tout, et vraiment les faire dégager, et, et les changer, quoi. Donc, c'est pour ça. Écoutez-moi bien, pour moi, il ne passe même pas le premier tour. Tous ces sondages, c'est du pipeau. Au fond de vous, vous le savez que c'est du pipeau. Mais là, je vous le dis bien. Et si vous ne me croyez pas, faites la, faites la démarche vous-même, vous avez raison. Regardez comment sont faits les sondages. Ils sont faits sur 2000 personnes. <rire> 2000 personnes dans la rue, comme ça, sélectionnées au hasard. 2000 personnes, qu'est-ce que vous voulez que 2000 personnes Et d'un, et de deux, comme n'oubliez pas, comme je vous dis, que le président du groupe de sondage, c'est un de la famille de, de, de Brigitte. C'est même, même Macron qui l'a mis en place. Comment voulez-vous que le type dise du mal de Macron Comment voulez-vous que les sondages soient crédibles Ça, c'est de deux. Et de trois, les journalistes qui passent leur temps à vous pilonner avec ça sur les sondages, les sondages, les sondages, les sondages, parce qu'en vérité, c'est des corrompus. Ils ont été achetés à mort par Macron depuis des années. Ils ont reçu d'énormes énormes pots de vin. Même Jean Lassalle et même Dupont-Aignan leur a sorti en pleine gueule, sur les plateaux, en pleine gueule. Ça ne date même pas de trois jours. Regardez les, les vidéos si vous ne croyez pas. Ils leur ont sorti en pleine gueule. Ils leur ont dit, vous êtes des corrompus, vous êtes. Et, euh, et ils le savent, ces enfoirés. C'est pour ça qu'ils font leur maximum pour faire croire aux Français. En gros, ils font la même chose de propagande que fait la Russie avec Poutine, quand ils font de la propagande à mort à la télé en leur faisant croire que la Russie ils sont, ils sont dans le vrai, que Poutine c'est le héros de la Russie, qu'il a raison de faire la guerre et tout ça ils il matraquent, ils bourrent la tête des gens comme ça, et c'est ce que faisait Hitler en, à la seconde guerre mondiale, quand il matraquait la, la tête des Allemands en leur faisant croire que les, les juifs c'était le, le, la cause de tous les maux qu'il fallait faire la guerre que ils ont, et, et, et d'ailleurs c'est une phrase célèbre d'Hitler de, de, qui disait une chose, même si elle est fausse, hein, plus vous le dites et plus vous, vous pouvez le faire croire aux gens. Même un truc qui est énorme, une connerie des, des plus énormes, si vous arrêtez pas de le dire et que vous arrêtez pas de matraquer les gens avec ça, vous allez leur faire croire même des choses qui n'existent pas. Regardez les sectes et tout ça, etc. Comment ils s'y prennent ben, Ils lavent le cerveau des gens, c'est du lavage de cerveau. Si tous les jours je vous répète la même chose et que je vous bourre la tête comme ça, et ben, vous allez y croire. Et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire le gouvernement Macron. Il bourre la tête des gens comme ça. Mais en vérité, c'est du pipeau. Et au fond de vous, vous le savez que c'est du pipeau. C'est pour ça, allez voter le 10, n'écoutez pas ni l'un ni l'autre, et déplacez-vous en masse, votez pour Zemmour, ou même pour un autre candidat, mais surtout pas par Macron, ni Pécresse, euh, ni même Mélenchon. <rire> voilà conseil que je vous donne. Si vous voulez, Moi, si je vous donne un conseil, votez soit surtout Zemmour, c'est le mieux, c'est le plus bas de patriote, ou alors euh, Jean Lassalle, ou euh, Dupont-Aignan, si vous voulez, mais surtout pas les trois autres bâtards. Voilà. De toute façon, ils seront déjà bas, les gens, les Français, sont pas bêtes. Hein. puis rien qu'avec les, les casseroles qui se traînent Macron, il n'aura aucune voix, mais on ne sait jamais. Voilà. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie de m'écouter. On a passé le cap des 1402 abonnés, c'est bien, c'est vraiment excellent, hein. ça y est, je suis à 1402 abonnés, donc ce mois-ci, j'ai pris 52 abonnés, hein, rien qu'en un mois. C'est incroyable. Et la chaîne se porte très, très, très bien. Écoutez, je vous remercie à tous et à toutes. Et je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao.